ouais je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. J'avoue que je n'ai pas beaucoup parlé de Erling lampe depuis le début de la saison. Mais ce qu'il est en train de réaliser là, c'est du grand n'importe quoi. Un mois et demi de saison et juste en Première Ligue, il en est à 20 buts. En Ligue des Champions, il en est à je ne sais pas combien de buts. Chaque match qu'il joue avec Manchester City, c'est soit un triplé, soit un doublé. Donc là, aujourd'hui, il y a la Ligue des Champions qui reprend. Et on sait, tout le monde sait ce qui va se passer. Il va rentrer sur le terrain, il va encore marquer. C'est un viking, tu penses que lui il a le temps de, de tergiverser sur le terrain Tu penses que lui il est là pour rigoler Tu penses qu'il est là pour les réseaux sociaux, pour faire du mannequinat Mais jamais de la vie, passe-lui le ballon, tu vois ce qu'il fait Il est là que pour la violence, uniquement pour tuer le gardien. Tu vois ce que je veux dire Lui là, quand il rentre sur le terrain, il pense qu'à marquer. Il n'en a rien à faire des autres artifices, de faire des contrôles, des passements de jambes. Tout ce qu'il veut, c'est fusiller le gardien tu vois ce que je veux dire Dès qu'il frappe, il va, il commence à faire sa célébration. Le ballon est pas encore rentré. Hein. Il va commencer à faire sa célébration. C'est du grand n'importe quoi. Il met des deux buts, on le sort à la mi-temps. Il y a carrément une pétition qui a été signée par je sais pas combien d'Anglais qui demandent à Erling Allen d'arrêter de jouer. Tu te rends compte de cette dinguerie Parce qu'il n'arrête pas de marquer. Il est inarrêtable. Tu vois ce que je veux dire Quand les joueurs le tacquent pour le casser, pour le blesser, c'est les joueurs qui tacquent qui se blessent. Oh là là D'ailleurs, là, il va falloir faire des investigations. Ah non, mais là, c'est clair et net. Il faut faire des investigations. Comment son papa a réussi à nous pondre Enfin, à nous pondre, c'est plutôt sa maman qui a pondu. Mais comment son papa et sa maman ont fait pour créer un monstre, un cyborg, comme ça Nous, on est là, on essaye de faire des enfants. Tout le monde est là, ouais, projet Mbappé, projet Mbappé. Mais le projet Mbappé, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau, ça y est. Tout le monde veut un Erling Haaland, tout le monde veut le viking, tout le monde veut le cyborg Mais ben oui, il faut savoir où est-ce qu'il est né, comment il a grandi, est-ce qu'on l'a frappé quand il était petit, comment il a vécu, est-ce qu'il a vécu dans la pauvreté ou bien qu'est-ce qu'il a mangé comment, il, comment ça se fait hein Est-ce qu'il jouait déjà dans le ventre de sa mère il Déjà il mettait des buts, on ne comprend pas. Alors là Erling Haaland, il va falloir que tu te calmes parce que tu commences à faire peur à toute l'Europe. Euh, au monde entier carrément parce que même avec ton pays es à je sais pas combien de matchs pour autant de buts tu, tu mais le mec le mec il a fait combien de matchs avec la son pays là je sais même pas c'est quel pays nordique tu vois ce que je veux dire nous on sait juste là où il joue mais j'ai oublié son son, son, son, son son origine vous avez qu'à mettre ça en commentaire mais là là il a fait presque quoi 25 matchs avec son pays pour 26 buts 14 matchs avec manchester city pour 40 buts ça vient juste de commencer. Hein Il va finir à 1000 buts. Oh là là Mais vous, là, les Cristiano Ronaldo, les Messi, là, vous vous rendez compte de ce que vous avez créé Tellement vous avez mis la barre à un niveau inatteignable. Hein Il y a des joueurs qui sont là, qui vous dépassent en marquant des buts, comme s'ils si allaient acheter du pain. Oh là là En tout cas, grosse force euh, à tous ceux qui vont l'affronter. On ne va pas se mentir, hein euh, voilà, moi je ne suis pas pour Manchester City, euh, je suis pour plutôt Arsenal. Et franchement, ce qu'il est en train de réaliser là-bas avec Manchester City, c'est de la triche, on va pas se mentir. En plus, il avait Guardiola, euh, Manchester City, c'est un rouleau compresseur, ils n'arrêtent pas de faire des passes du grand n'importe comment. Et dès qu'ils qu font un centre, il y a le monstre. ouais le monstre du Loch Ness, il est là, il attend les, il attend les ballons et puis il est capable de mettre les buts de, de, de, de, dans n'importe quelle position. Il fait du karaté, du taekwondo, de la capoeira, il fait tout.